Éclairer la lanterne des populations sur le processus électoral au Gabon, c'est l'exercice auquel s'est prêté le directoire du Morena à l'occasion de sa rentrée politique ce week-end à Libreville. Thierry Ondon à Sumo et ses militants, qui n'entendent pas rester en marge des échéances politiques à venir, balisent le terrain et donnent à l'occasion des rudiments aux électeurs du mouvement de redressement national. Il s'agit essentiellement aujourd'hui au premier de la CANDA. Euh, d'un séminaire de formation sur le processus électoral au Gabon. Ce sont des enseignements euh, que nous avons suivis déjà par la Cour constitutionnelle. Et en tant que parti politique organisé et responsable, il était normal que nous aussi, nous soyons des relais de la Cour constitutionnelle pour former non seulement nos militants, mais également les citoyens gabonais qui doivent effectivement s'approprier. Euh, le processus électoral de l'amont en aval. Occasion pour Thierry Ondon-Assumo d'inviter les Gabonais à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, le vote étant un devoir pour le citoyen. On appelle aux Gabonais, n'est-ce pas, qui sont des citoyens et qui doivent aller s'inscrire massivement sur les listes électorales afin d'être acteurs et non spectateurs de leur Sensible et affligé par le deuil qui frappe la nation gabonaise du fait du naufrage le 9 mars du bateau de la compagnie Royal Coast, le président du Morena n'a pas manqué de présenter les condoléances du parti, notant également que le président du mouvement de redressement national et ses soldats entameront d'ici peu une tournée à travers le pays.